Bonjour, je suis Quentin Durand Moreau, professeur de, adjoint de médecine du travail à l'Université de l'Alberta au Canada. Et avec Gérard Lasparque, professeur de médecine et santé au travail à l'Université Paris-Créteil, nous avons coordonné un ouvrage collectif qui porte sur les questions des liens entre santé au travail et management. Cet ouvrage s'articule en deux parties bien distinctes. La première, elle porte en fait sur l'exploration de ce lien entre méthode de management et impact sur la santé au travail. Alors, Bien sûr, ce n'est pas un traité exhaustif sur cette question, mais plutôt un ouvrage euh, qui va euh, vous décrire des, des expériences de terrain, euh, des recherches qui ont été menées sur des entreprises par euh, un panel euh, d'experts et d'experts sur le sujet, mais qui vont permettre de vous donner une vision concrète et illustrée de certaines problématiques qui interviennent dans les méthodes de management, dans des dispositifs de management, dans des outils qui sont utilisés et qui, d'une certaine manière, peuvent avoir un impact sur la santé au travail. Alors concrètement, ça peut être l'exploration des problématiques liées à la nature même des dispositifs de gestion, ça peut également être un concept un peu plus technique comme celui de la subsidiarité que deux ergonomes développent dans cet ouvrage, qui consiste à discuter du niveau décisionnel pour prendre des décisions dans une entreprise. Est-ce que confie ces décisions à un niveau de hiérarchie important ou à un niveau de hiérarchie plus faible Et enfin, on a une contribution qui va également porter sur la notion des objectifs chiffrés et leur impact en matière de santé au travail dans une entreprise. Et donc là, à travers cette première partie, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ce constat que l'on entend parfois sur le terrain de « le management, c'est un problème pour l'entreprise, débarrassons-nous des managers et ça ira bien mieux ». Et bien là, ces différentes contributions vont vous montrer toute la complexité de cette question et notamment le fait qu'il ne s'agit absolument pas d'un problème de quantité de managers sur le terrain, mais plutôt de la qualité du travail de management et de son impact pour les travailleuses et les travailleurs dans les entreprises. La deuxième partie de cet ouvrage en fait, va plutôt s'intéresser à traiter de la nature du dialogue qui s'engage ou pas entre les différents acteurs de la prévention dans les entreprises, à savoir bien évidemment les managers, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, ce sont les premiers concernés, et enfin les professionnels de ces questions-là, que sont les professionnels des services de santé au travail qu'ils soient d'ailleurs inter entreprises ou des services d'entreprise. Et donc là, encore une fois, on va essayer de dépasser une espèce de discours un peu convenu qui consisterait à dire « la communication entre ces acteurs ne va pas bien, asseyons-nous tous autour d'une table et ça va bien aller ». En fait, euh, la nature même de ces acteurs, les différents enjeux qui se posent dans ces questions-là, les différentes finalités des actions de ces experts-là, eh ne vont pas forcément s'aligner les unes aux autres. Et dans la deuxième partie de cet ouvrage, on va essayer de, de, de vous donner des explications pour vous faire toucher du doigt la complexité de ce dialogue-là et le fait qu'il y a nécessairement des choses qui sont dites, mais aussi des choses qui ne peuvent pas être dites et qui vont complexifier la nature de ces échanges-là, ce qui va influencer, bien sûr, la prévention sur le terrain. Et donc on va avoir euh, des contributions qui vont euh, évoquer le rôle notamment des cadres dirigeants dans une entreprise, comment ils peuvent se saisir de ces questions là pour les salariés, mais aussi le point de vue du médecin du travail, comment il peut dialoguer ou pas avec euh, les employeurs et les salariés aussi et jusqu'à quel point faire des recommandations sur les questions de management peut être vu ou non comme de l'ingérence. Enfin l'ouvrage s'achève sur une contribution coordonnée par la professeure Sandrine Caroli, qui est ergonome, sur spécifiquement le rôle des dirigeants dans les questions de santé au travail, spécifiquement dans les petites et moyennes entreprises. Et donc, euh, cet ouvrage, au total, va pouvoir intéresser euh, tous les acteurs intéressés de la santé au travail, que vous soyez des académiques, bien sûr, sur, sur ce sujet, spécialistes, expertes, experts euh, des sciences du travail, euh, d'ergonomie, de psychologie du travail, euh, de sociologie du travail, de management, de gestion, de santé au travail au sens large. Mais également, et ça nous tient particulièrement à cœur, les praticiennes et praticiens qui sont sur le terrain, qui sont dans les entreprises, et qui vont se saisir quotidiennement de ces questions-là. Et c'est pour ça que ces contributions-là sont toutes ancrées sur du terrain, sur du réel, sur des interventions qui sont euh, des interventions concrètes dans des entreprises, qui vont vous donner en fait des exemples pratiques euh, et qui illustrent la nature euh, de ces problèmes. Donc cet ouvrage euh, va donc intéresser toutes celles et ceux qui sont euh, passionnés de ces questions-là, que vous soyez praticiens, chercheurs, ou euh, professionnels des ressources humaines, ou salariés, représentants des salariés, syndicalistes. On espère que euh, cet ouvrage va vous plaire, que vous allez y trouver matière à réfléchir et à euh, approfondir votre réflexion sur ce sujet-là. Merci beaucoup